Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pour apprendre à faire l'effet eau dans la crèche. Pour faire ça, naturellement, on a besoin d'une partie de la crèche comme par exemple un pont, et la résine cristal. Si vous voulez faire des décorations dans l'eau, vous pouvez les coller avec de la colle à mosaïque. Euh, si vous voulez rajouter des petites pointes de peinture, on pourra utiliser de la peinture acrylique. Avec la colle mosaïque, je vais rajouter des morceaux de papier aluminium. piquer du gravier dans les jardins vous pouvez créer aussi euh, des euh, poissons en pâte polymère ou en plastique fou par contre tout ce que c'est plastique fou il faut bien le vernir avant avant qu'il aille contact avec avec la résine. Je vais faire un petit effet sur les pierres. Maintenant que c'est tout sec, je peux commencer à faire la résine, que c'est toujours la dernière euh, étape à faire. Dans les coffrets, vous avez tout dedans, sauf un petit, euh, un petit euh, contenant, euh, pour pouvoir la mélanger. Il faut toujours bien lire ce qui dit le fournisseur avant de commencer. Bien nettoyer mes supports. On commence toujours pour euh, les durcisseurs. Et double dose de résine. N'oubliez pas les quantités, vous l'avez bien indiqué aussi sur la boîte si vous avez un doute. Si vous voulez donner une petite couleur aux résine de glaçage, vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle Vitrail, qui est un produit pour verre à base de solvants. Vraiment, une ou deux gouttes, ça suffit pour donner une petite couleur turquoise. Après 5 10 minutes, notre mélange il est prêt. Vous pouvez euh, les déposer soit avec euh, les bâtons, soit avec un vieux pinceau. L'avantage de la résine de glaçage qui reste plus ou moins où on va la mettre. Donc il faudra l'aider un petit peu. Puis c'est sûr que s'il y en a beaucoup, il va, il va s'étaler. papier aluminium ça vous amène à euh, ces côtés euh, brillants aussi dans l'eau et toujours avec les pinceaux vous pouvez euh, accentuer ces effets mouillés sur euh, sur les bords j'espère euh, que euh, cette idée ça vous a plu voilà et surtout à bientôt avec euh, plein euh, de nouvelles tutos et des idées et des conseils de la part de Arobi. Ciao.